Très chers amis, bonjour, bonsoir. Dans le souci de vous accompagner sur notre chaîne YouTube, voici pour vous notre rubrique « Philosophie et vie ». C'est une rubrique qui vise à vous relever et à vous aider à retrouver des horizons nobles et dignes de votre être. Nous vous proposons une première série de présentations dans laquelle nous voudrions vous inviter à vivre en pleinement et positivement chaque instant du temps de l'existence malgré les épreuves. En effet, vivre pleinement chaque instant du temps de l'existence devrait devenir pour chacun et pour chacune de nous un programme, une option fondamentale, un choix ou une philosophie de vie. Nous pouvons évidemment nous dire pourquoi ou à quoi cela sert-il de vivre intensément chaque instant de l'existence. Est-il possible ou tout au moins facile de faire cette option quand on a faim et soif, quand les désirs restent insatisfaits, quand les projets sont incapables d'être réalisés, quand on est malade, quand la mort d'un être cher nous interpelle et nous angoisse, quand les valeurs humaines, sociales et morales sont en fuite, quand on n'a pas un boulot, quand on ne peut pas aller à l'école ou à l'université, enfin, quand la pandémie du coronavirus nous rend témoins d'un monde désenchanté à genoux, où ces prétendus grands maîtres sont désorçonnés, confus, contradictoires, déboussolés et même un peu dépressifs devant le nombre de morts, de contaminés, d'emplois perdus et d'économies en déroute. Nous vous invitons à la pensée et à la réflexion. À la prochaine présentation, nous vous promettons d'approfondir ensemble notre invitation de départ. Et chemin faisant, nous verrons ensemble comment prendre le dessus sur cette série de questions qui pourraient bien nous servir d'obstacle à la réalisation de notre noble invitation. À bientôt.